Bien, bonjour à tous, si vous n'avez pas euh, pris le temps de lire la doc ou hein, si vous voulez voir un peu ce que ça donne, ce que je vous propose c'est de le faire rapido, donc ici en haut à droite euh, on démarrera le script Python, Prometheus en dessous et enfin Grafana en bas, donc ce que ça donne c'est à peu près ça, le web service qui démarre, qui est disponible, on va aller vérifier avec un postman ce que ça donne. Donc là, on interroge le web service sur le endpoint now. Il nous donne l'heure. On a vu ce que ça donnait. Jusque là, pas tellement de surprises. On peut également récupérer les métriques. On a vu dans les exemples précédents qui nous retournaient des métriques métiers. Donc là, le nombre de fois que c'est paire, impair, Mais également, euh, le nombre d'appels à la méthode. Le temps de passer sur les fonctions. Donc ça, c'est tout à fait ce qu'on veut pouvoir récupérer dans Prometheus. Donc, on va démarrer Prometheus dans notre container. Et une fois qu'il est disponible, on va pouvoir aller voir ce que ça donne directement sur l'interface. Je lance dans un navigateur privé là, pour que ce soit plus simple. Voilà, donc ça, c'est les, les métriques qui sont euh, actuellement collectées avec les euh, targets. On va ici retrouver notre target collecté cette fois-ci par euh, Prometheus. Donc on retrouve bien sûr les mêmes infos et ce qu'on s'aperçoit c'est que là au niveau de notre web service il va bien chercher les valeurs régulièrement. En l'occurrence toutes les 5 secondes hein, c'est le délai de scrapping qu'on a mis dans la config. Donc ça c'est pas mal. Donc le principe de Prometheus c'est qu'il va nous donner un accès direct aux données alors c'est brut hein mais bon, on retrouve bien nos données avec comme on l'écrivait dans l'article le endpoint d'où ça vient et puis le nom du euh, le nom de la cible donc cette valeur là on va pouvoir s'en servir ensuite euh, directement dans Grafana qu'on va démarrer dans un container également Grafana, qu'on va récupérer via l'administration dans sa console. Donc On va se connecter avec admin/admin admin et commencer par le début, c'est-à-dire ajouter notre data source. Alors, notre data source Prometheus, c'est assez simple, on sélectionne simplement le type, on lui donne le endpoint, et il va se débrouiller avec ça. Bien sûr, on ferait des choses beaucoup plus sécurisées dans la vraie vie, mais le principe ne change pas. On va se créer un dashboard, et là, on va pouvoir récupérer directement nos valeurs. Par exemple, le nombre d'appels que j'ai fait à ma fonction. Donc là, on est bien sur un compteur. On va récupérer la valeur, on va mettre un petit peu de donc appel appel sur slash now donc là je vais récupérer mes métriques Alors, on peut faire pas mal de choses on peut mettre des unités des valeurs, des légendes donc là on pourrait donner par exemple le min, le max qui vont apparaître là d'ailleurs vous voyez que ça le label n'est pas forcément terrible. On va le laisser comme ça pour l'instant. Donc là, on a notre premier compteur. On va faire ça un petit peu plus régulièrement. Sur les 5 dernières minutes, toutes les 5 secondes. Donc si on sollicite un petit peu notre web service, cette valeur va monter forcément dans le graphe. Donc là, vous avez bien la castillage. Prometheus... Qui va récupérer les infos directement via l'appel service, Matrix, et Grafana qui va interroger Prometheus via la métrique qu'on a mise. Alors ce qu'on va pouvoir faire aussi, euh, on va refaire un second graphe, où cette fois-ci on va lui demander de nous donner la valeur métier du nombre de fois que notre appel a eu une certaine valeur pas prendre le even now voilà ok donc là on a bien quelque chose de sympa c'est notre valeur métier est-ce que mon appel était pair ou impair la légende on va récupérer la valeur il y a des petites syntaxes comme ça qui peuvent permettre de faire des trucs et puis, on va travailler un peu le display pour l'afficher stacké, pour l'afficher en pourcentage. Puis, on va mettre une ligne un peu plus large. Donc là, on est bien sur des lignes. Vous regarderez dans le détail ce qu'on peut faire, mais là, c'est plutôt sympa. On va le mettre comme une table et on va le mettre à droite. Donc là, on va récupérer la légende. Ici, on va bloquer l'axe, ça sert à rien. Alors Sachant que là, on est sur de l'unité euh, de type pourcentage. Et sans trop d'erreurs, je pense que ça peut aller de 0 à 100. Donc si on sollicite un peu, ce qu'on va faire, c'est essayer de solliciter toutes les, toutes les deux secondes pour faire varier l'indicateur. Forcément j'ai pris un truc simple donc euh, c'est pas simple. Voilà donc on arrive à faire modifier les pourcentages et après votre tableau de bord vous en faites ce que vous voulez vous le rangez comme vous voulez mais vous allez avoir des choses de ce type. Voilà c'est sympa c'est pas compliqué et ça donne des valeurs assez rapidement, éventuellement pour son métier. Allez, à plus